Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien, et que vous m'avez enfin pardonné pour le poisson d'avril, il serait quand même temps, bah après ça reste mérité, donc si vous voulez m'insulter, pourquoi ne pas le faire en live sur Twitch, le mardi, jeudi, vendredi et samedi à 20h, le lien est en description, en vrai c'est la meilleure pub que j'ai jamais fait hein, mais bref, outre ça, aujourd'hui, on est là, car comme me l'a demandé Nolan, Nassima, Karsis, Axel ou encore Mat enfin pas mal de monde, on va aborder le cas complet de Mia, petite romance de saison, qui a pas mal buzzé pour certaines raisons, qu'on va probablement aborder dans la vidéo, et j d'ailleurs très hâte donc sans plus tarder jotaro lance l'intro. Yes, yes, yes, yes, yes. yes <musique> Horimiya est un shonen qui a pour genre comédie, romance, school life, tranche de vie et pour thème amitié, amour, école et quotidien, L'œuvre Horimiya a tout d'abord fait ses débuts en manga, en premier celui écrit et dessiné par Heroes en 2007, puis une version redessinée du manga par Daisuke Hagewara sous le nom de Horimiya, et enfin le dernier manga en date qui est Horisanto Miyamura-kun Omake, une sorte de gros spin-off qui suivra les aventures diverses et variées des protagonistes, et finalement vient l'adaptation animée faite par les studios Cloverworks, et licenciée en France par Wakanim, la série a commencé en janvier 2021 et s'est fini récemment pour un total de 13 épisodes pour une seule saison. Pour nous fera suivre le quotidien scolaire et extrascolaire de Izumi Miyamura, un jeune lycéen en apparence lugubre et associable, dont personne ne s'approche en classe, pensant que c'est un gros taku dégueulasse et fanboy, qui reste tout le temps dans son coin. Mais quand il sort dehors, donc en gros hors de l'école, il se trouve être tout aussi différent. Il a les cheveux attachés, des piercings partout et quelques tatouages sur son torse et épaules. En gros, son look change du tout au tout, jusqu'à limite ne plus le reconnaître. Et à côté, dans sa classe, il y a Kyoko Hori, une jeune lycéenne brillante, belle, intelligente et populaire. Quand elle est là, elle se fait bien remarquer. Mais comme notre jeune otaku de tout à l'heure, quand elle est chez elle, hors de l'école aussi, elle change radicalement. Elle s'habille simplement, enlève son maquillage, fait le ménage, ce qui est plutôt normal pour le coup. <rire> Cuisine et s'occupe surtout de son petit frère Sota, en gros chez elle, c'est elle qui gère et personne d'autre, elle se révèle être beaucoup plus responsable et forte qu'en apparence, hélas, les deux ne se sont jamais calculés en classe, ni échangé entre eux, mais un jour, Sota, le petit frère de Holly, est tombé et s'est fait mal, et coup de chance, Miyamura tombe sur lui, et le raccompagne chez Holly. et à la première rencontre, les deux sont un peu déboussolés, car ils revêtent tous deux leur vraie personnalité et leur vrai look, sauf pour Miyamura qui est un peu plus dans l'extrême, au point que Holly ne le reconnaît même pas, et le prend pour un inconnu, ce qui est plutôt logique en fait. Bref, après concertation, elle reconnaît que c'est Miyamura et reste choquée. Elle ne pensait vraiment pas que Miyamura pouvait être comme ça, mais malgré tout, son petit frère l'aime bien et veut qu'il passe souvent à la maison. On peut dire qu'il carie un peu la relation. Donc le temps passe et elle finit par découvrir Miyamura sous toutes ses facettes et commence tous deux à vraiment bien se connaître et s'apprécier. Côtoyer Holly ne rend que Miyamura plus sociable et finit par découvrir au fur et à mesure ses camarades de classe jusqu'à devenir amis avec certains d'entre eux. Et pour Hori, côtoyer Miyamura va mieux lui faire accepter sa vraie personnalité et l'affaire est elle aussi rencontrer des personnes qu'elle n'aurait jamais pensé parler un jour. Mais c'est plus ou moins comme ça que tout va commencer. Nous faisons suivre Holly et Miyamula apprendre à se connaître, se découvrir mutuellement et se changer l'un l'autre que ce soit leur comportement, leur look ou leur façon de faire. Ils vont aussi chambouler tout leur entourage pour créer des histoires en plus. C'est une très belle romance que je recommande à tout le monde. Mais j'aimerais quand même donner de plus gros arguments pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus. <musique> Au début, quand j'étais pas trop à fond sur l'œuvre, je la pensais vraiment très surcotée. Je me disais, ok, c'est bien, mais c'est vraiment très loin du truc de fou que tout le monde me parle. Et aujourd'hui, je pense toujours que certaines personnes abusent vraiment sur l'œuvre et son potentiel. Mais mon ressenti a vachement changé depuis les derniers épisodes et depuis que je me suis mis à fond dans le truc. Polymia décrit des relations réelles, des faits de société au Japon sur le fait, par exemple, que les filles japonaises généralement préféreront rentrer dans le moule et de ne pas trop se différencier des autres. L'individualisme ne prime pas beaucoup dans les écoles japonaises et c'est parfaitement Retranscrit ici, de par la relation entre Chen Miyamura et Rory, ils connaissent des facettes qu'ils arborent à l'école, et la facette secrète qui est celle du privé, dans la relation qui est donc personnelle. Après, il y a le cas qui est plus général, qui est le fait également qu'une personne dégage des impressions qui s'avèrent souvent fausses, du fait de préjugés qu'on sait pertinemment inutiles, mais pourtant omniprésent, donc on fait automatiquement l'amalgame, et ce que ça soit de façon consciente ou inconsciente, ce que fait parfaitement Rory au début. Et la chose qui est intéressante est d'avoir donné ces impressions là au personnage principal, et non à un random, car ça permet de ne pas diaboliser la Chose et la rendre anormale, parce qu'on fait tout ça, et depuis Holly, sans même en parler, on comprend du coup très bien le pourquoi du comment, mais aussi pourquoi c'est mauvais d'en faire, après oui, certains préjugés s'avèrent vrais, mais pour autant, c'est presque quasi sûr qu'ils ne définissent pas nos attentes de la personne à 100%, comme Yamula, qui n'est pas un gros otaku, mais quand même un consommateur et fan de manga réguliers. On pourrait également prendre une pause, pour dire que les dialogues sont ultra fluides, ça paraît être limite des fois, une simple conversation entre potes, après les stéréotypes du genre finissent toujours par ressurgir, mais ça mis de côté, les conversations et dialogues qu'échange les personnages entre eux, sont franchement très réalistes et agréables à suivre, ça donne l'impression d'être dans leur monde, et de se dire que nous aussi on a déjà pu connaître ce genre de délire, honnêtement ça fait du bien, ça a le mérite de donner le smile, bon on va pas parler du fait que vers le milieu ça tourne en un espèce de bail chelou de BDSM, franchement bizarrement très drôle, et je pense que le mot est justifié, mais finalement je pense que c'est un peu ça qui fait la très particulière de la série, c'est toutes ces petites choses, ces petites histoires, ces illustrations ou encore trames scénaristiques, qu'on pourrait penser et juger comme étant inutiles, mais qui finalement prennent leur rôle comme caractéristiques majeures de la série, est-ce que ça va faire avancer le scénario de savoir que Hori est un peu maso Non, bien sûr que non, c'est parfaitement inutile, mais ça la différencie des autres, et creuse un peu plus sa personnalité pour cerner le personnage, en plus de créer des situations finalement très marrantes où j'ai pu me taper des petites barres, donc je ne regrette rien. Une autre chose que j'aime bien, et que je n'ai même pas remarqué au début, c'est les allégories utilisées, comme celle de la neige et des sakura, les sakura représentant le printemps, là où ils fleurissent, et la neige représentant l'hiver qui arrive par dessus, illustrant la fin d'une bataille entre les deux représentés qui sont Yuki et Sakura, et leurs noms prennent donc tout leur sens. Yuki que j'aime pas mal d'ailleurs, on suit assez rarement des personnages réellement effacés, c'est-à-dire des personnes qui n'agissent véritablement pas, et veulent à tout prix ne pas changer. En suivant Yuki, on peut comprendre son point de vue très facilement, et sa façon qu'elle a de s'apitoyer sur son sort ou sa propre inactivité dans sa vie rend vachement empathique envers son égard, en plus de découvrir sa personnalité, qui est finalement de ne pas tant en avoir que ça. Et tout sera développé, jusqu'à nous donner le bouquet final qui va rendre tout ça magnifique. Tolu a compris comment elle était, et s'est adapté à elle pour lui faire comprendre les choses de manière indirecte, par le dialecte qu'elle utilise pour représenter la situation qui la rend mal, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait, c'était beau putain Et ce n'est qu'un cas parmi tous les personnages qui vont avoir le droit à leur mini arc, ou leur mini temps d'attention pour être développé, et avoir au moins un minimum d'intérêt envers le spectateur, ce qui est vachement appréciable, car on s'occupe des personnages principaux et de la relation principale, celle qui nous importe le plus, mais on s'occupe quand même à côté des autres, allant même jusqu'à mêler des scénarios qui tissent un lien vers un final où tout le monde se retrouvera grandi, et c'est encore plus beau putain Je pense que j'ai une grosse estime de l'œuvre. Principalement car je m'identifie beaucoup à Miyamura, son parcours me parle beaucoup. Une petite rencontre peut finir par changer tout le chemin de votre vie, mais ça vous ne le saurez jamais. Car, comme dans la vraie vie, jamais personne ne peut savoir ce qui se serait passé s'il n'avait pas rencontré Holly. Mais pour le coup, cette appréciation est totalement subjective. Laissez-moi faire mon fanboy un peu, non Après, pas parce que je m'identifie à lui, je trouve que ce qui est intéressant avec lui, c'est que dans sa structure, Miyamura se définit comme une autre personne à celle d'avant, celle qu'il considère comme différente et rejette, mais qu'il finit par voir de face et finalement accepter. Car il réalise que que le présent ne serait pas pareil sans le passé. Que c'est grâce à son lui d'avant qu'a souffert qu'aujourd'hui il peut respirer et être comblé et heureux de sa situation actuelle. Et conclure avec son passé pour laisser totalement place à la personne qu'il est aujourd'hui. Et tout ça, c'est depuis l'événement qu'il considère être le déclencheur, la rencontre de Holly, qui finalement la presque fait changer du tout au -tout, tout. Que ça soit lui ou sa façon de voir les choses et les gens qui l'entourent, et changer autant pour ou à cause d'une personne, n'est-ce pas là finalement la plus grande preuve d'amour qui puisse exister Je pense que la série essaye de nous faire comprendre tout ça et y arrive à merveille. C'est une bonne romance qui à développer les personnages tout en acceptant chacun leurs défauts et qualités, tous les personnages presque, illustrent une réalité de par beaucoup de choses, passant généralement par la personnalité, mais aussi par des comportements ou façons de faire dans lesquelles on peut s'identifier par ci et par là, et comme moi peut être, apprécier tout ce beau monde, et vachement s'y attacher, ne rendant la fin qu'encore plus triste qu'elle ne l'est déjà, déjà que c'est dur de finir un animé, mais en plus quand on vous laisse un tel ressenti, ça fait mal, mais en parlant de fin, même si ça fait mal, passons à la partie finale de cette vidéo également avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le volume 10 du manga, et plus précisément chapitre 60, mais c'est là que ça se corse, car ce n'est pas exactement ça, pour la suite, je pense que sans même lire le manga, on remarque clairement un truc, épisode 12 on nous dit que ça va, il reste un trimestre tout entier, on a le temps, épisode après ils le finissent, et partent du lycée, en fait l'anime a rushé de fou, et a simplement décidé de sauter la moitié de ses chapitres, pour adapter le dernier, donc le 122 dans l'épisode 13, c'est un choix qui a été fait par le comité de production, donc on ne peut rien y faire, alors quand je vous parle de reprendre un manga après l'animé, ce n'est pas très exact, car je vous donne juste le moyen de reprendre avant le grand rush de l'adaptation animée, histoire de pouvoir profiter de tout, mais attention, je vous informe quand même, que même avant ça, l'adaptation était plutôt bonne, mais certains éléments et certaines scènes ont été sautés, donc honnêtement, si vous voulez avoir une pleine expérience, le mieux est clairement de continuer en manga depuis le début, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner, et de ce fait, hélas, la saison 2 est totalement impossible, ou du moins semble très peu probable, la seule chose qui est possible, et ça a d'ailleurs été confirmé pour moi, c'est que de OAV sur l'œuvre sortent, et nous fassent vivre un peu plus de leur quotidien, car la majeure partie des chapitres sont assez indépendants, et du coup, adaptables tel quel, c'est pourquoi aussi, deux OAV ont été confirmés pour mai 2021, c'est actuellement la seule route possible pour l'adaptation animée au vu du choix qui a été pris, bon après bien évidemment, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste en laissé un Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, En attendant, portez vous bien, ciao Bye bye.